Bonsoir, nous sommes à la Carmagnole ce soir pour un débat autour d'un livre. Ce livre de Patrick Fornoz est « L'eau des deux rivières Angel. C'est le premier tome. Donc nous sommes doublement contents parce que à la fois la Carmagnole est un lieu politique et culturel. Et ce soir, nous allons avoir tout le temps, en particulier avec Maria et les questions de Maria, qui va poser une série de questions à Patrick, de voir. La qualité littéraire, les personnages, tout le travail qui a été fait autour de ce livre et aussi parce qu'il y a un aspect politique qui est un contexte, je dirais, un moment avant la grande crise euh, dans l'État espagnol, le coup d'État de Franco, la République, les avancées, la guerre civile. Donc, au, avant cette situation, qu'est-ce qui se passait Donc, pour nous, c'est très important. Voilà. Alors voilà comment ça va se passer pour nous ce soir. Donc Patrick, qui est, est l'écrivain, qui est par ailleurs <coughs> médecin et qui est libertaire d'un point de vue personnel. Ensuite, il y aura Maria et il y aura aussi Marie Blanc, qui est de la chouette compagnie du livre. Cela parce que s'il si n'y avait pas eu la Covid, nous aurions eu une soirée beaucoup plus complète ouverte dans la Carmagnole d'une une durée environ d'une heure trente qui aurait intégré la présentation du livre, des lectures et de la musique. Bon, nous sommes dans la situation de Covid, ce n'est pas possible, mais on va quand même essayer de rattraper cette affaire. Et donc, la soirée va se dérouler de la façon suivante. Donc, la première partie, la première demi-heure, des gens qui ont l'habitude d'être ensemble et, et de travailler, donc vont travailler plus particulièrement sur l'aspect de littéraire de ce livre, sa place, son travail. Et donc c'est Maria et Patrick qui vont travailler. Il y aura à différents moments, à trois moments, Violette qui fera une lecture de texte. Et la deuxième partie, la demi-heure qui reste, ben la demi-heure suivante sera à la fois vos questions. Donc nous vous invitons à envoyer sur le chat euh, vos questions et nous les reprendrons. Et il y aura une discussion à partir de ça. Voilà, donc je vous invite à bien écouter et à voir et à apprécier, je l'espère, ce que nous allons vous proposer. Et surtout, avec l'espoir d'avoir envie de vous donner à lire ce livre. Patrick, tu es médecin, tu as longtemps vécu en Catalogne française. Tes parents, nés en Espagne, sont arrivés dans cette région en des temps convulsifs, en des temps incertains à l'issue de la guerre d'Espagne. Ce roman dont nous allons parler aujourd'hui, L'eau des deux rivières, Angel est ton troisième roman publié comme les deux autres chez Balzac éditeur. Tu te présentes aujourd'hui comme écrivain. Tu as donc choisi la littérature. C'était une fatalité Bon alors si vous me permettez, je vais d'abord m'éclaircir la voix parce que manifestement je vais être obligé de parler je disais que j'avais besoin de m'éclaircir la voix parce que manifestement, je vais être obligé de beaucoup parler ce soir. Donc, euh, merci d'abord aux camarades de la Carmagnole, toute l'équipe de m'accueillir ce soir. Hein. C'était un petit peu compliqué, mais on a l'impression que ça va bien se passer. En tout cas, on a bien préparé tout ça. Donc, Maria, tu me demandes si ta la question, si la littérature est une est un fatalité. Et si c'est une fatalité alors je vais répondre de suite que la littérature, non, c'est pas, pas une fatalité. La littérature, c'est un choix plutôt, c'est un choix. Et euh, alors pourquoi ce choix Quand on pose cette question aux, aux romanciers, euh, euh, le plus souvent, euh, ils répondent la même chose. C'est-à-dire que les, gens, les romanciers écrivent le plus souvent pour échapper à une, une vie qui leur paraît... Euh, qui leur paraît un petit peu trop étriqué, en tout cas qui correspond pas à, euh, tout à fait à leurs aspirations. Alors moi, euh, en ce début de soirée, euh, je, je, je suis désolé, mais je vais faire une réponse pas très originale. Je vais dire la même chose que moi, j'ai décidé d'écrire parce que je n'étais pas tout à fait satisfait. de, euh, J'avais l'impression qu'il me manquait quelque chose. Euh, tu m'as présenté comme un médecin. Euh, euh, au vrai, j'ai pas vraiment choisi d'être médecin. Euh, quand j'étais gamin, euh... alors elle est où, la caméra elle est Quand j'étais, quand j'étais gamin, euh, moi je me projetais plutôt euh, à l'image d'un des héros de, de des bandes dessinées de mon enfance. Ce qui m'intéressait, moi, c'était de ressembler à, à Zoro euh, de ressembler à à Batman, de ressembler à Robin des Bois. C'est comme ça que je voyais ma vie. Bon, il se trouve qu'on est tous les, les produits de, de son histoire. Et euh, à l'époque où je vivais, à l'endroit où je vivais, je n'ai pas eu la chance ni de croiser sur mon chemin ni le Joker, <rire> ni, euh, ni les Normands comme Robin Desbois, ni, ni des gens qui m'ont permis de défendre une cause. Donc du coup, ce besoin d'action et d'activité, j'ai essayé de, de le mettre dans le sport et c'est le sport qui, pendant une grande partie de ma vie, a comblé ce ce besoin de dépenser mon énergie. Voilà. Alors à l'époque, je vais revenir à l'écriture, hein. à l'époque, quand on faisait du sport, quand on aimait le sport, on n'avait pas beaucoup d'imagination, donc on se voyait prof de gym. Et moi, pour des raisons sur lesquelles je ne vais pas, pas m'étendre aujourd'hui, il s'est trouvé que je n'ai pas pu devenir prof de gym. Et les circonstances ont fait que je suis devenu médecin. Voilà. Et une fois que je suis devenu médecin. J'avais déjà, déjà raté ma carrière de héros, puisque je n'étais pas devenu euh, ni Badman ni Robin Bois. Euh, J'avais aussi un petit peu raté ma carrière, euh, ma carrière sportive, puisque je me voyais aussi champion olympique. Et, et puis euh, je me suis dit bon, que la médecine, ça allait être un petit peu compliqué aussi. Puis finalement, non, la médecine, ça a plutôt bien marché. Rapidement je me suis installé, je me suis à, mis à travailler, j'ai eu des patients et puis j'ai commencé à gagner correctement ma vie et là j'ai pris un petit peu peur. Je me suis dit que j'allais devenir quelqu'un que je n'avais pas vraiment choisi d'être, c'est-à-dire que j'ai eu peur de m'embourgeoiser pour dire les choses un petit peu voilà, en raccourci. Donc euh, c'est à ce moment-là que j'ai cherché une échappatoire. Et cet échappatoire, il s'est trouvé que ça a été la, la littérature. Et c'est comme ça que je me suis mis à écrire. Alors, est-ce que j'aurais pu, que pu avoir un, un autre échappe, trouver un autre échappatoire que la littérature euh, Je ne sais pas. Euh, il se trouve que ça a été ça. C'est assez simple, finalement, la littérature comme échappatoire, parce qu'il n'y a pas besoin de grand-chose. Hein. Il y a besoin d'un papier, d'un du, crayon d'un gros, gros sentiment de son importance, et puis à partir de là, on peut démarrer. Donc euh, moi, l'orgueil, si je n'avais pas d'orgueil social, j'ai toujours eu quand même certain orgueils personnels, donc ça, ça ne me manquait pas. Le papier et le crayon, ça a été facile à trouver, hein. et donc euh, j'ai pu, pu démarrer. Il ne me restait plus à ce moment-là qu'à trouver un sujet pour commencer mon aventure littéraire. Alors on en vient euh, au sujet euh, donc, dans un de tes romans, hein, La Bresse des Coquelicots, l'Espagne était déjà convoquée. Mais dans celui-ci, dans celui qui va nous occuper ce soir, L'eau des deux rivières, Angel, l'Espagne est au cœur de la narration, sur une période un peu plus longue, qui va de 1916 à 1936. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ce matériau, qui est l'Espagne, et euh, euh, tous ce, ces mouvements qui vont euh, s'articuler autour de ces différentes périodes se sont imposés à toi Alors j'ai dit que, je disais tout à l'heure que j'ai pas, j'ai choisi la littérature, mais finalement euh, le sujet, euh, le, sujet je ne le matériau, je ne les ai pas choisis. Les, les sujets sont, c'est les sujets qui sont des, des fatalités en fin de compte. Hein quand j'ai décidé d'écrire moi ce qui m'intéressait effectivement c'était d'écrire j'avais pas tellement réfléchi au... j'avais pas tellement réfléchi à mes sujets je ne suis pas parti d'un sujet et quand je me suis mis à, à chercher je me suis aperçu euh, finalement que j'avais pas grand chose à ma disposition de très très intéressant de manière personnelle euh, il se trouve que euh, mes parents sont issus tous les deux de la, de la diaspora républicaine espagnole. Toute mon enfance a baigné dans, dans l'histoire de, de la lutte contre Franco, hein, de manière plus ou moins verbalisée, de manière plus ou moins directe. J'ai toujours entendu parler de ça dans ma famille. Euh, mais c'était quelque chose qui, à l'époque, quand j'étais gamin, ne m'intéressait pas beaucoup. Je dois dire même que le pédigré euh, de ma famille me dérangeait un petit peu. Euh, J'avais pas tellement envie d'être espagnol, moi, quand j'étais gamin. J'étais en France, mes parents vivaient dans un petit village des, des Pyrénées-Orientales, et euh, le côté espagnol euh, me dérangeait pas mal. Il y a que les, il que les aristos qui sont élevés dans la, dans la culture de la différence. Quand on est un gamin, quand on est un gamin ordinaire, on a juste, on a juste envie d'être comme les autres gamins. Et moi, c'est ce que j'avais envie d'être. Donc, tout ça me dérangeait un peu et j'avoue que je prenais de la distance par rapport à ça. Bon, ensuite, en grandissant, j'ai compris que, que ce qu'avaient fait mes grands-parents qui avaient participé donc à, à cette guerre d'Espagne, j'ai assez rapidement compris quand même que ce qu'ils avaient fait était digne d'admiration. Mais pendant de longues années, c'est resté, resté une histoire qui n'était pas la mienne, voilà. Jusqu'au jour où je, je me suis décidé à, à écrire, où je me suis lancé dans, dans l'écriture, où j'ai voulu me lancer dans l'écriture, on va dire, et à ce moment-là, je me suis vite rendu compte que euh, tout ce que je pouvais tirer de mon, de mon modeste ou de ma maigre expérience personnelle était quand même largement inférieur à tous euh, les matériaux, euh, toute la charge dramatique que je pouvais utiliser euh, grâce à, à l'histoire de, de, de, de, de, de mes antécédents familiaux. Voilà. Et à partir de là, donc, je me suis, je me suis euh, lancé dans... J'ai pris à bras le corps ce sujet, finalement, qui s'est imposé à moi. Comme tu dis, Maria, là, ça a vraiment été une fatalité. Quoi. Alors maintenant, si tu le veux bien, on va rentrer dans le vif du sujet. On va rentrer dans ce roman, qui est ton dernier mmh. roman. Et euh, je voudrais qu'avec tes propres mots, euh, bah, tu nous, nous fasses un pitch. En quelques phrases. Alors, ce roman, de quoi ça parle Alors, C'est un roman euh, qui, qui va être publié en deux tomes, donc puisque là, le premier tome, c'est euh, des de Rivière en elle Le deuxième tome s'appellera euh, des de Rivière Colette, hein, c'est-à-dire que les sous-titres sont les, les prénoms des deux personnages principaux du roman qui vont tout au long de, de l'histoire euh, se croiser et se recroiser pour, euh, d'une certaine manière, tisser... Euh, incarner, euh, incarner l'histoire euh, l'histoire de la de la guerre d'espagne alors ce roman c'est une saga familiale qui c'est une saga familiale qui va se dérouler euh, sur trois générations donc euh, une première génération qui va qui va hum, qui va évoluer surtout entre les années la fin des années le début des années 20 et et, et l'approche de, la, de la guerre civile, donc euh, 1936, donc c'est la, la génération des, des grands-parents. Euh, ensuite, euh, la deuxième génération, c'est la génération qui va être directement impliquée dans la guerre civile. donc. Et la troisième génération, c'est la, la génération des descendants donc qui vont, qui vont poursuivre, poursuivre l'histoire. Euh, ce roman, la première partie de ce roman, donc mon, mon objectif, ça a été déjà... Euh, d'incarner de, des personnages parce que moi ce qui m'intéresse dans la littérature ce sont les personnages hein, c'est c'est le sang et la chair hein. euh, et en même temps ces personnages ils, ils incarnent quelque chose ben, ils incarnent toute une époque et, et dans cette première partie ils incarnent donc les prémices les prémices de cette de cette tragédie qui a été la guerre d'Espagne alors ton roman s'ouvre en 1916, de l'autre côté des Pyrénées, euh, euh, un effondrement dans le canigo un espagnol meurt. Et il se termine par cette date, qui est une date euh, importante, 1936. Voilà. Entre ces deux moments, vingt années se sont écoulées, donc c'est un temps long pour moi. Néanmoins, euh, hormis euh, cette incursion euh, dans le sud de la France, euh, l'ensemble de ton action se déroule en un lieu, Santa Coloma. Je ne le qualifierai pas ni de village, ni de bourg, ni de ville. Ce n'est pas précisé. Est-ce que tu peux nous éclairer un peu sur ce lieu Est-il un pur lieu fictionnel Est-il le fruit de différents villages, petites villes de la Catalogne que tu connaîtrais par tes lectures ou par tes visites Ou est-ce un lieu qui t'est familier, qui fait partie donc de cette histoire qui ne t'a peut-être pas été racontée, mais qui était là, en sourdine, euh, par tes grands-parents et tes parents, c'est quoi Santa Coloma C'est où C'est un lieu fictif, parce qu'en littérature, on revendique toujours euh, la fiction, c'est la, la, la noblesse de la littérature, hein, évidemment. Mais en même temps, c'est un lieu qui m'est familier, puisque en grande partie, euh, ce village, euh, c'est le village, le, le village de, de mes parents. Il se trouve que mes parents sont tous les deux nés pas loin l'un de l'autre, hein, dans un petit village des Pyrénées espagnoles, pas très loin de la frontière finalement. Euh, ce village, pour le citer, c'est Rivas de hein, C'est est un village qui, qui, est au, au nord, qui se trouve au nord de, de, de ripoy si certains connaissent. Donc, euh, c'est un village qui, qui est au confluent de plusieurs rivières. Hein, et ce qui m'a intéressé dans cette histoire, euh, moi, j'ai une vision un peu un peu reclusienne ou même tout à fait reclusienne de l'histoire des hommes. Je veux parler de Élisée reclus. Hein, Élisée reclus, c'est lui qui a dit cette jolie phrase hein, que j'aime bien citer. C'est... Euh, euh, l'être humain c'est la, la nature qui prend conscience d'elle-même hein, voilà. donc c'est pour dire que, que, que les hommes finalement sont les produits eux aussi de la nature hein. donc euh, je suis parti de ce village et je suis parti de... les hommes finalement sont le, sont le produit de leur environnement c'est leur environnement, c'est la nature qui, qui se trouve d'eux, qui, qui les modèle dans leur développement donc euh, dans ce village il se trouve qu'il y a de l'eau et l'eau c'est la vie et donc l'eau c'est le commencement de l'histoire. Donc euh, mon roman commence pas vraiment au point de vue du roman, de la littérature. Le premier chapitre s'ouvre effectivement avec la, la, mort, la mort du père, hein, du héros donc, euh, qui, qui, va, qui va déclencher euh, voilà, la, le, le récit. Donc c'est l'événement dramatique qui, qui enclenche l'histoire. Mais en réalité, euh, l'histoire, elle commence vraiment beaucoup avant avec l'eau qui se trouve, qui, qui, qui, qui, coule, euh, qui coule du haut de cette montagne et qui va permettre euh, aux hommes de s'implanter et de développer des activités de, et puis de, de, de poursuivre l'histoire. Et aussi à la révolution industrielle de pouvoir s'y implanter. Donc, parce que ce lieu, il associe à la fois la ruralité, et aussi, l'industrie naissante et florissante que sera l'industrie textile en Catalogne. Et ton roman se situe dans cet écosystème, si je puis parler ainsi. L'eau fait venir, venir les hommes. Et puis, euh, dans un premier temps, effectivement, c'est l'agriculture et l'élevage qui se développe. Hein. Et euh, dans un deuxième temps, euh, c'est l'industrie qui va apparaître puisque l'eau va, va, va faire tourner des roues. Hein. Ces roues vont produire de la vapeur. La vapeur euh, va permettre de faire euh, fonctionner des machines. Hein. Les machines vont appeler des ouvriers. Euh, les ouvriers euh, vont, euh, vont travailler, vont subir euh, les conséquences, euh, les conséquences euh, la dureté de leurs conditions de travail. Ils vont se rencontrer, ils vont parler, ils vont, ils vont prendre conscience de certaines choses, ils vont s'organiser. Et, et, et c'est la marche de l'histoire qui s'enclenche. Alors, tu disais tout à l'heure que tu étais très attaché au personnage. Euh, ce livre, hein, « L'eau des deux rivières », est peuplé de personnages. J'en viendrai plus tard aux deux personnages dont tu as parlé, Angel et Colette, qui sont le sous-titre des deux romans, puisque le, le roman se décline en deux tomes. Mais il y a une multitude de personnages qui peuplent ce lieu. Peux-tu nous en dire quelques mots, brièvement, avant que de parler du principal personnage que sera Angel alors pour écrire cette histoire, à vrai dire je suis parti des personnages, j'avais un personnage principal qui est le personnage de Colette hein, qui est largement inspiré de, de ma grand-mère euh, maternelle et ensuite euh, ben on racontera tout à l'heure puisqu'on va revenir sur Angel qui, qui est le personnage qui a donné le titre au, au premier tome, on reviendra après on en parlera plus longuement. Euh... Mais quel personnage retrouve-t-on Voilà, donc je dollars? suis parti de ces deux personnages. Personnage. Mais un personnage en littérature, un héros littéraire, il, faut, il, il va avoir un but. Et, et pour que l'histoire fonctionne, il faut que ce but soit contrarié. Donc il faut qu'il y ait des personnages qui l'empêchent ou qui favorisent son action. Donc il fallait créer tout autour de ce personnage une multitude d'autres personnages qui allaient permettre à l'intrigue de se dérouler. Et... Donc euh, les personnages qui apparaissent dans ce roman, ben, c'est des personnages qui incarnent, euh, qui incarnent euh, toute l'organisation euh, sociale du village, c'est-à-dire qu'on on, on a, on a les, les, les, d'un côté les personnages régnants, on va dire, pour parler comme Hippolyte Taine, hein, c'est-à-dire les... Les personnages régnants dans la Catalogne rurale des années 20, c'est le, le paysan qui est propriétaire de sa ferme, hein, qui, qui est, qui est un maître de famille hein, et qui a donc euh, les, les, les ouvriers agricoles à son service et qui règne en, en, en, en despote, on va dire, quasiment sur sa famille. Hein. Ensuite, bien sûr... Euh, à l'époque, en Espagne, il y a le clergé, qui a une place prépondérante dans, dans tous les villages, dans toutes mmh. les villes d'Espagne. Hein. Et troisièmement, quand l'industrialisation commence à démarrer, les tro le troisième personnage prégnant, dominant, ça va être pas tellement le patron, finalement, parce que le patron, le propriétaire de l'usine, il n'est pas, pas toujours présent dans l'usine. et Dans le roman, d'ailleurs, on le voit juste apparaître et il n'a pas un grand rôle, finalement. C'est juste lui qui gagne l'argent. Euh, mais ça va être le directeur de l'usine qui, qui va avoir le pouvoir sur, le, le pouvoir sur, ben, sur tous, les, tous les ouvriers qui vont travailler dans l'usine. Et puis, entre autres, il y a encore le, le chef de la guardia civile et puis tout un tas de personnages secondaires qui, qui vont tisser l'histoire. Alors, maintenant, euh, on va rentrer encore plus en détail dans ce roman par le personnage d'Angel. Angel, nous le voyons dès le début enfant, enfant orphelin. Et nous allons tout au long du roman le voir grandir dans tous les sens du mot. Je te propose, si tu le veux bien, d'écouter d'abord un extrait euh, de ton livre, un extrait que euh, Violette, de la chouette compagnie des livres, va nous lire. Et nous lui avons donné ce titre, nous, pour préparer cette soirée, « Angel et les mots ». Angel avait toujours adoré les mots Même quand il ne les comprenait pas Il se délectait de les entendre Un énergumène Les vertus cardinales Ou encore Le mystère de la transsubstantiation Tous ces termes sonnaient magnifiquement Ils donnaient à rêver Et puis Angel était entré à l'école et avait appris qu'un énergumène était quelqu'un qui faisait beaucoup de bruit mais n'était pas vraiment fiable, comme l'Anselmo sur sa charrette. Les quatre vertus cardinales étaient la justice, le courage, la loyauté envers les siens, et la sobriété. Justice, courage, loyauté. Angel trempait sa plume dans l'encrier et reproduisait dévotieusement sur son cahier le quartet gagnant inscrit au tableau par le Señor Sifuentes. Au fur et à mesure qu'il traçait les pleins et les déliés, Angel avait l'impression de voir la quintessence de ses vertus se matérialiser sous ses yeux. Les mots, pour ainsi dire, sortaient de leur encre. La justice, le courage, la loyauté, l'eau claire de la fontaine de la Margaridetta, ces combinaisons de lettres correspondaient toutes à quelque chose, représentaient toute une parcelle du monde. Chacune d'elles était forcément en vigueur quelque part, puisque quelqu'un, le seigneur Cifuentes, en l'occurrence, qui n'était pas un énergumène, s'y référait. Aussitôt dégagé de leur mystère, ⁇ Merci Seigneur Sifuentes !⁇ Ces mots étaient à sa disposition. Angel se hissait alors sur le dos de la justice, du courage, de la loyauté. Il s'agrippait à leurs flancs et, convaincu de s'envoler vers des vérités toujours plus élevées, il se laissait emporter par leurs ailes. La langue espagnole regorgeait de mots. Grâce à eux, Angel comptait aller toujours plus loin, monter toujours plus haut, jusqu'à atteindre l'ultime secret, le dernier mot du monde, c'est-à-dire, tout bonnement, le bon Dieu sur son trône. Et son amour de père disparu, qui se trouvait à ses côtés. Alors Patrick, Angel, que nous entendons, est-il un pur personnage de fiction Alors Angel, c'est un personnage qui, que j'ai eu beaucoup de... C'est une longue quête pour moi, Angel. C'est un personnage que j'ai eu, eu, de... eu beaucoup de mal à, à construire. Quand j'ai commencé à écrire, euh, il y a plus de 20 ans maintenant, que j'ai essayé de commencer, je me suis lancé dans l'écriture, euh, j'ai commencé à tourner autour de mon sujet sans vraiment y entrer de plein pied parce que pas, je sentais que je n'avais pas encore la matière nécessaire. Dans ma famille, j'avais beaucoup de témoignages de femmes et je n'ai pas eu la chance de connaître mon grand-père paternel qui a participé à la guerre d'Espagne. Je n'avais pas des relations extrêmement proches avec mon grand-père paternel. Euh, mes grands-oncles sont partis assez vite aussi avant que je m'intéresse au sujet donc j'avais surtout des, des comptes rendus, des témoignages de femmes donc j'ai été relativement embêté pour euh, mes personnages masculins. Alors quand j'ai commencé à écrire euh, j'ai tourné un petit peu autour du pot et le premier, le premier roman que j'ai écrit j'ai fait, fait intervenir euh, un personnage masculin qui, qui ne se dévoilait pas tout à fait comme espagnol c'était un c'était un personnage qui était vu à travers, à travers un, un autre personnage féminin, un personnage qui manifestement portait en lui une défaite, une blessure secrète dont il n'avait pas envie de parler. Et il était décrit à travers les yeux de cette, de cette vieille dame en déperdition conjugale, on va dire un peu comme dans le film « Fenêtre sur cour, qui, qui l'observe et qui essaie de comprendre qui il est. Voilà, j'ai écrit ce livre... On va dire que l'Espagne ne disait pas son nom dans cette histoire-là. Et euh, bah, ce livre, euh, comme il fallait s'y attendre, c'était mon premier roman. Il n'a pas eu, il a pas, il a interpellé personne. Hein, personne ne m'a dit du bien ni du mal, comme il fallait s'y attendre. Donc, euh, je me suis rendu compte qu'il fallait quand même que je creuse davantage mon sujet. Euh, le deuxième bouquin que j'ai écrit, que j'ai appelé Arrière-saison. À ce moment-là, j'ai suis... essayé de m'approcher un peu plus de mon personnage masculin, que j'avais un peu plus travaillé. Alors là, il s'agissait d'un Espagnol qui se retrouvait dans le camp d'Argelès, comme tous les Espagnols, puisqu'après la, après la défaite, ils ont tous atterri dans les, dans les camps de, sur la plage à Argelès. Et ce personnage, encore une fois, j'ai utilisé... J'étais toujours un peu gêné aux entournures. Je n'avais pas encore réussi à le, prendre, à le prendre de face. Il était décrit... Uh, il était décrit par un, un tiers personnage hein, qui, qui, qui était un petit peu en retrait de l'action et qui, qui parlait de lit. Ce personnage, il arrive dans une ferme. Il se fait embaucher dans une ferme en France et il fait la rencontre d'une espèce de trimardeur un petit peu voyou sur les bords qui, qui, tombe, qui tombe fasciné hein, par uh, cet Espagnol qui représente... Uh, quelque part, en révolté, une révolte consciente hein, par rapport à lui, qui est en révolté un peu, un peu brute. Hein. Et euh, donc, euh, il s'amourage de ce personnage et il le décrit. Et euh, donc, à la fin du roman, euh, j'avais mis un exergue d'une phrase que j'aime bien, qui est une phrase de Jean Malaké qui dit euh, « L'homme est un crabe optimiste qui espère toujours que les ailes qu'il a dans le dos vont se déployer ». Et euh, donc, euh, à la fin de mon roman, le, le, le, le personnage du trimardeur, là, le, euh, finit par se sauver grâce à la rencontre de cet Espagnol. Mais finalement, le destin de cet Espagnol, on ne le connaît pas beaucoup et j'avais encore raté mon personnage. Voilà. Euh, j'ai continué à écrire et j'ai publié euh, donc, euh, le troisième roman qui s'appelle « La presse des Coquelicots ». Donc, j'ai continué à chercher ce personnage masculin que je ne trouvais toujours pas. Et il se trouve que alors, mon inspiration, là, elle est venue de, de mon expérience d'interne. À l'époque, je, je travaillais dans ce qu'on appelait à l'époque des mouroirs hein, de manière péjorative, hein, qui actuellement, on appelle ça des centres de long séjour. C'était un hôpital donc, où il y avait euh, beaucoup de vieillards au bout du rouleau. Et euh, moi, je travaillais là-bas et j'avais fait la rencontre d'un vieux monsieur qui, qui, était, qui était dans ce service que personne ne venait voir. Personne ne venait le voir. Il était aveugle. Il n'y voyait pas parce qu'il avait une pathologie de la rétine. Il ne parlait pas parce que je ne sais plus pour quelle raison il était aphasique. Et il n'entendait pas non plus. Donc, il était tout seul dans son lit, et euh, les, les, les filles de service qui venaient le nourrir euh, pour s'approcher de lui et pour pouvoir s'occuper de lui lui faisait un signe sur la poitrine parce que il faisait un signe sur la poitrine parce que parce que sinon il se laissait pas faire, il se nourrissait pas. Et euh, du coup, euh, moi, je me suis posé des questions. Quand je l'ai vu, j'avais déjà un peu l'esprit littéraire. À ce moment-là, j'ai repensé à une, une phrase de Borges qui dit que celui qui ne, ne sait pas dire son nom ne pourra pas entrer au paradis. au paradis. Voilà, Le nom, ça veut dire qui on est, qu'est-ce qu'on a fait dans la vie. Et à la fin de sa vie, c'est la question qu'on se pose. C'est la question de la, de la synthèse. Et à partir de là, euh, de longues années plus tard, je me suis servi de ce personnage pour écrire mon troisième roman, donc La Bresse des Coquelicots. J'imaginais que ce personnage pouvait très bien être un vieil anarchiste espagnol qui finissait ses jours dans, dans cet hôpital, euh, oublié de tous, avec ses euh, filles de service que j'ai transformées dans mon histoire en bonne sœur, parce que je trouvais ça intéressant de me dire que... Ce, ce vieux bonhomme qui avait passé toute sa jeunesse à, à incendier des églises, à la fin de cris. sa vie, il se trouvait nourri par les belles sœurs et qui lui faisait sur la poitrine à chaque fois un signe de croix pour l'amadouer le, pour le, pour le, pour le, et l'apaiser et qui pouvait lui permettre de, de nourrir. Donc le, le sujet du roman, en fait, c'est la quête de l'identité de, de ce personnage mmh. Qui, qui est faite à travers euh, le héros du roman, hein, qui est un jeune, qui est un jeune, euh, qui est un jeune étudiant là, qui se retrouve là dans lequel je me suis projeté. Hein. Et euh, donc euh, cette quête finalement, c'est la quête de, de, de, de l'anarchisme espagnol qui, qui, qui a été un peu l'oublié de de l'histoire. Hein. Euh, bon, le roman a plu. Hein, J'ai reçu. J'ai eu un retour, des retours assez, assez sympathiques. Les gens ont bien aimé cette histoire parce qu'il y avait une intrigue qui fonctionnait pas mal. Euh, donc j'étais content. Mais en même temps, j'ai je, je toujours gardé un goût d'inachevé parce que... Finalement, ce personnage, j'avais réussi à travers ce personnage à ressusciter le mouvement anarchiste espagnol, puisque j'avais bien réussi à parler de mouvement anarchiste espagnol. Mais le personnage réel, la chair et le sang de ce personnage, je trouvais que je ne l'avais pas, pas bien représenté. Et, et évidemment, je ne l'avais pas bien représenté parce que je, pas encore, je ne le connaissais pas euh, Et puis donc, euh, j'ai continué à travailler, j'ai continué à écrire. Et j'ai continué à creuser mon sujet de la guerre d'Espagne pour me lancer finalement dans, dans, dans le roman là que, que, que, que nous présentons ce soir, donc « L'eau des deux rivières ». Et pourquoi j'ai pu écrire ce roman Parce que finalement j'ai fait la rencontre de ce personnage. Alors comment je l'ai faite, la rencontre de personnage J'aime je, je, bien le raconter parce que c'est une anecdote qui est assez significative. Euh, dans mon village, où je retourne souvent, où j'ai gardé des, des importants liens d'amitié, il se trouve que j'avais un ami qui, à l'époque, travaillait dans une déchetterie. Et euh, qu'est-ce qu'ils font Les gens qui travaillent dans les déchetteries ils récupèrent beaucoup ce que les gens jettent, parce que les gens jettent beaucoup de choses, hein, beaucoup de choses qui ne mériteraient pas d'être jetées, et notamment, ils jettent beaucoup de livres. Alors, mon ami, qui savait que, que j'aimais beaucoup les livres et que, entre autres, je me passionnais pour la guerre d'Espagne. Un jour, il me dit « Patrick, tu sais, j'ai trouvé, trouvé un gros stock de livres sur la guerre d'Espagne, ça va, ça, va, ça va beaucoup t'intéresser, donc il faut que tu viennes et puis tu, tu, tu vas voir, ça va être super. » Donc je suis allé, je l'ai accompagné dans sa dichetterie où, effectivement, il y, avait des, il y avait des montagnes de livres. Hein. Et donc il m'a sorti une bonne pile de livres sur la guerre d'Espagne. Alors la plupart... Je les connaissais, hein, parce que j'avais déjà lu beaucoup de choses sur la guerre d'Espagne, et j'avais déjà ma, ma bonne collection à moi. Et au milieu de, de ces bouquins, il y avait un bouquin que je ne connaissais pas, c'était un petit exfolio comme ça, euh, écrit probablement à compte d'auteur, avec une couverture toute écornée, toute déchirée. Et le titre de ce bouquin, c'était « Consciencia adentro ». En espagnol, en français, ça veut dire « Conscience intérieure ». Et que racontait ce bouquin Ce bon. bouquin, c'était l'autobiographie... Euh, spirituel on va dire euh, ou intellectuel le parcours d'un nanar espagnol qui racontait sans aucune forfanterie, sans, avec beaucoup de sincérité toute sa trajectoire, toute, toute sa trajectoire spirituelle, toutes ses croyances hein, avec quelqu'un qui, qui avait été levé dans la religion euh, chrétienne, hein, dans la religion catholique comme tout bon espagnol, qui, avait été, euh, qui était devenu orphelin, qui avait été trahi par le bon Dieu, parce qu'au moment où il avait eu besoin du bon Dieu, ben, le ciel était resté, était resté silencieux, qui ensuite euh, avait reporté sa foi, son idéal dans, dans l'anarchisme bakouniniste, c'est-à-dire l'anarchisme de, Bak de Bakounine, c'est l'anarchisme communautariste, hein, on va dire collectiviste, hein, contrairement à l'anarchisme individualiste qu'on qu pourrait plus rapprocher de la pensée de Nietzsche, entre autres, euh, donc qui avait reporté cette foi, cette croyance dans, dans la collectivité, qui ensuite continue à évoluer et qui, au moment de la guerre, est, est déçu par, par, et désillusionné par le comportement des masses, la guerre, donc les masses qui, qui commettent des actes atroces, finalement, euh, et puis qui continue à avancer, qui, qui renonce et qui se désillusionne d'un tas de choses pour finir dans le nihilisme le plus complet. Hein. Et finalement, euh, ben moi, euh, j'ai fait la rencontre de, de cet homme dans une benne, hein, puisque la, son bouquin, son autobiographie avait fini dans une benne. Alors, je trouvais que cette, symboliquement, c'était très intéressant. Et ce bouquin euh, m'a passionné. Et je me suis dit que là, avec ce personnage-là, j'avais trouvé mon personnage qui allait pouvoir euh, me permettre d'écrire euh, mon, mon ultime bouquin sur la guerre d'Espagne. Ce sera peut-être le dernier. Oui, et... Quand on a lu le roman, bien évidemment, dans la présentation que tu viens de faire, on y retrouve un certain nombre de thèmes qui seront associés à ce personnage qui est Angel et qui, comme je le disais précédemment, grandira tout au long du roman. Il y a un autre personnage qui a toute son importance et qui est Colette. Je crois savoir que euh, le sous-titre du deuxième tome sera « Colette ». Alors, Colette, c'est quelqu'un, euh, c'est un personnage qui euh, naît un peu plus tard, qui n'est pas tout à fait du même milieu social que Angel, puisque Angel est d'un milieu social, euh, nous allons utiliser euh, un mot très à la mode, humble, on hein, va dire comme ça, alors qu'elle, elle naît déjà dans une famille euh, qui a euh, une autre dynamique sociale. Voilà. Et euh, cette Colette, où l'as-tu trouvée Là, tu dis, dans ta présentation, tu dis qu'il y avait peu de contact avec l'agente masculine dans, ton, dans ta propre histoire, mais que plutôt peuplé de femmes. Est-ce une femme de ta famille qui t'a inspiré, ce personnage de Colette Oui, bien sûr, je l'ai dit tout à l'heure. Hein, Colette, il est largement inspiré par le personnage de ma grand-mère, qui était un personnage... Euh, C'était quelqu'un pour qui j'avais beaucoup d'amour, hein, avec, avec de qui j'étais très proche. Hein, C'était... Une personnalité, euh, personnalité solaire, quelqu'un qui faisait l'unanimité autour d'elle. Hein. Et donc, euh, j'ai partagé beaucoup de choses avec elle. Et un jour, quand je me suis décidé, quand je me suis décidé à écrire, je lui ai demandé de, de me raconter tout ce qu'elle savait. Donc, euh, on, on, on s'est régulièrement vus tous les deux. On a partagé des repas au restaurant pour, pour aboutir à... Un Petit bouquin hein, d'une cent cinquantaine de pages que j'ai fait éditer à compte d'auteur hein, euh, pour elle, qui était le récit de sa vie, où j'ai déjà, déjà, déjà commencé à entasser un certain nombre de matériaux que j'allais ensuite exploiter dans, dans le deuxième livre. Alors si... Angel, euh, dès le début, est un personnage tragique, hein, puisque la tragédie l'emporte en, en lui. Angel, c'est un orphelin. Euh, son, père, son père meurt euh, rapidement, il se retrouve tout seul, donc il est, il est marqué du saut de la tragédie. Euh, Colette, c'est l'inverse. Colette, c'est un enfant de l'amour, oui. hein, comme on disait, Maria, la dernière fois, c'est mm -hmm. un enfant de l'amour, puisque son père a, cho euh, choisi, son a, père choisi, a choisi de de se détacher du milieu dans lequel il vivait. Il a choisi d'abandonner euh, la ferme familiale et l'héritage familial. Euh, il a refusé un mariage arrangé pour partir avec une jeune fille pauvre, hein, mmh. euh, avec toutes les difficultés que ça pouvait entraîner à l'école. Et c'est Colette qui a été le fruit de cet amour. Donc, euh, Colette, c'est quelqu'un qui va vivre finalement dans une famille aimante, hein, avec un père qui est quelqu'un qui prend la lumière. Dans le roman, à un moment donné, il y a des gens dans les lignées familiales qui, qui, rompent, qui rompent le destin, ou qui réorientent mmh. le destin, on va dire, hein, qui réorientent le cours de la rivière, puisque dans le roman, vous l'avez compris, les deux rivières symbolisent aussi le destin des deux les personnages. personnages. Donc euh, le père de Colette, c'est un des personnages qui va faire que, que la, la rivière va dévier et la rivière, elle va dévier pour donner naissance à Colette qui va grandir finalement dans l'insouciance hein, avec une certaine facilité et qui va devenir une héroïne tragique au fur et à mesure, surtout dans la deuxième, dans le deuxième tome, puisque ce sont les circonstances historiques dans lesquelles elle va se trouver. Euh, emporter, qui, qui, vont, qui vont la faire se découvrir et accéder voilà, à, à la dimension d'une véritable mmh. héroïne de roman. Bien. Euh, Colette, oui, comme tu le dis, euh, est issue et euh, le fruit de l'amour. Euh, elle va à l'école. Euh, elle aurait pu continuer à étudier. Néanmoins, son père même s'il a rompu avec son milieu social, épousé une femme euh, pauvre et donc euh, réorienter son destin, euh, il va quand même céder euh, à la demande euh, de l'administrateur de l'usine et euh, Colette entrera travailler à l'usine. Donc, je vous propose euh, maintenant d'écouter euh, un extrait euh, où Colette est au centre. C'est Colette et la machine à filer. Violette Les premiers jours, Colette continua de se demander ce qu'elle faisait là. Pourquoi elle n'était plus à l'école Puis elle s'adapta à sa nouvelle vie. Elle avait toujours entendu sa mère parler des machines à filer. Elle les avait à présent devant ses yeux. Des immenses mastodontes alignés à la queue le qui crachaient des kilos de poussière et faisaient un bruit épouvantable. De leur ventre sortaient des cordons de coton plus fins que le petit doigt. Puis le coton passait entre des planches qui montaient et qui descendaient. Quand ça montait, ça tirait le fil et quand ça descendait, le fil s'enroulait autour de la bobine. Colette avait été placée à côté d'une ouvrière confirmée, afin de la seconder dans son travail. Sa tâche consistait à enlever les bobines pleines pour les remplacer par des vides. Elle devait aussi surveiller le déroulé des fils. Lorsqu'un fil cassait, il fallait qu'elle intervienne le plus rapidement possible. C'est la première chose qu'on lui avait appris à faire, changer les bobines Réparer les fils à l'aide d'un nœud qui s'appelait le nœud du tisserand. Certaines machines fonctionnaient moins bien que d'autres. Sur ces machines-là, les fils classaient plus souvent. Heureusement, Colette était tombée sur une machine assez fiable qui lui donnait un peu de répit, car il fallait suivre le rythme. Colette commençait à 5 heures du matin et finissait à 2 heures de l'après-midi. Elle ne s'était jamais levée aussitôt. Elle était toujours en train de bailler. Lorsque le contremaître n'était pas dans les parages, elle prétextait de la lenteur des porteurs de caisse pour demander à sa responsable la permission d'aller chercher elle-même des bobines vides dans la réserve. Une fois là-bas, elle se cachait dans un recoin et dérobait quelques instants de sommeil. Lorsqu'elle revenait, sa responsable ne lui faisait jamais aucune remarque. Si elle lui disait trois mots dans la journée, c'était le bout du monde. Et monte, et redescend, et continue d'embobiner. Et cette chaleur par-dessus le marché. Colette finissait ses journées liquéfiées. Quand elle rentrait chez elle, elle n'avait plus du tout envie de courir. Sitôt la porte de l'appartement franchie, elle allait se jeter directement sur son lit sans même se déshabiller. Cette petite m'inquiète. Elle est de plus en plus maigre. Elle est en train de fondre, dit Jordi qui profitait quant à lui de tout ce qui tombait sous sa fourchette. Quand elle aura complètement fondu, on en fera de la marmelade. Que ce moment euh, s'achève, non pas que je n'ai pas d'autres questions. Nous n'avons fait qu'effleurer le roman, mais je pense que le moment est venu euh, de répondre aux questions que vous, téléspectateurs, vous qui êtes assis chez vous et qui regardez avec passion ce que nous vous proposons. Euh, les questions, eh bien, c'est Francis qui va se faire votre porte-parole, les poser à Patrick et euh, Patrick, ce fera un plaisir d'y répondre. À toi, Francis. D'essayer d'y répondre. Bien. Je, je crois, crois qu'il n'y a, y a, y a, y a, y a y... pas réponse à tout. Y y y a... Y a... Les romanciers n'ont pas réponse à tout. Ils ouais. posent aussi des mais questions. Nous, mais nous n'allons pas te demander tout ça. Mais il y a quand même une première question qui, est, euh, qui renvoie, euh, parce que je pense qu'en particulier, bon, dans les gens qui militent, euh, à gauche, euh, on connaisse quand même un, un petit peu la partie guerre civile, euh, tout, toutes ces choses-là, les brigades internationales, mais euh, la situation euh, de l'époque avant, c'est-à-dire qu'est-ce qui a créé, pourquoi on en est arrivé là, ce sont des choses qui sont moins connues. Et donc par exemple dans ton roman, il y a plusieurs choses qui reviennent et qui visiblement euh, questionnent. Sont in... euh, voilà, c'est quand même quelle était la réalité à ce moment-là. Il y a la question de l'école, par exemple. On sait qu'à cette époque-là, en Espagne, il y avait un niveau d'analphabétisme très important. Alors, euh, bon, il y a une discussion, c'est à savoir si c'est 30 ou 40 mais enfin, un niveau d'analphabétisme très important. Et donc, on voit là que euh, soit Colette a la chance d'aller à l'école de l'usine, <rire> soit euh, Angel, il va chez les curés avec tout ce que ça veut dire, y compris la violence et ainsi de suite. Donc, cette question-là, qui n'est pas gagnée, c'est euh, aller pouvoir aller à l'école, Et l'enjeu. La deuxième chose, un petit peu par rapport à ça, c'est aussi euh, la place de l'Église, qui est quand même une place qui, tu, euh, on le voit dans le livre, et ce qu'on peut savoir, une place très, très importante. Il y a un moment où ce qui pourrait, bon, pour des gens comme moi, prêter à sourire, mais je pense qu'il faut le prendre très sérieusement, c'est quand, pour la question de l'eau que tu as évoquée à différentes reprises, donc, comme l'évêché refuse que l'eau passe sur les terres de l'évêché, que, euh, évidemment, les gens ne sont pas contents du tout, ni le conseil municipal, ils portent plainte contre l'évêché. Et que fait l'évêché Il euh, excommunie tous les gens du conseil municipal et tous ceux qui seraient d'accord avec le conseil municipal. Mais ce qui, dans ces années-là, était quelque chose de très grave. De violent. Hein, tu sais, de, de violent. Donc, il bon, y a, y a euh, un peu sur ce contexte-là peut-être y revenir et, et les réalités sociales de ce moment et des difficultés. Je reviendrai après peut-être euh, voilà, mais sur des choses qui sont pointées comme déjà les luttes sociales sur la journée de 8 heures, sur des choses comme ça. On y reviendra, mais peut-être déjà un peu sur... Euh, la réalité sociale, l'école, l'église Sur l'école, peut-être, on peut commencer à parler, à parler de l'école. Euh, ben l'école, c'est vrai que l'école en Espagne, ben déjà, il y a ceux qui pouvaient y aller et la majorité qui n'allait pas à l'école, hein, puisque... Euh, les, les gens, dans les, années, dans les années 20, dans les campagnes, euh, travaillaient dans les usines, euh, un peu comme à Manchester au 19e siècle, dans les manufactures. Hein. Souvent, les gamins étaient à l'usine à, à l'âge de 7 ou 8 ans, ils travaillaient 8 heures ou 10 heures, enfin pas 8 heures, 10 heures par jour dans les usines. Hein. Donc aller à l'école, c'était déjà pas donné à tout le monde. Et puis ceux qui allaient à l'école, le plus souvent, les écoles, effectivement, elles étaient, elles étaient sous la coupe de, de l'église, des curés. Hein avec tout ce que ça signifie, donc euh, on n'était pas loin certainement de leur apprendre que la Terre était plate. Hein. En tout cas, c'était l'école de la soumission. Euh, alors moi, mon roman, il est écrit volontairement. Voilà, c'est un point de vue subjectif. Hein. La Guerre d'Espagne, c'est pas que c'est pas que le mouvement anarchiste, loin de là. Hein. l'anarchisme ça fait partie de, de, de, de l'histoire de la Guerre d'Espagne, mais il n'y a pas que ça. Il hein. y a un tas de gens qui, qui, qui ont défendu d'autres idéaux. La, la, la Guerre d'Espagne, c'est un peu le, le c'est un peu le, le, le, le melting pot de toutes les idéologies du XXe siècle qui se sont affrontées. Hein. Euh, toutes les idéologies sociales. L'anarchisme en fait partie. Mais finalement, l'anarchisme concerne surtout la Catalogne, euh, l'Aragon, un petit peu l'Andalousie. Hein. Après, le reste de l'Espagne n'est pas, pas anarchiste. Donc moi, j'ai choisi d'écrire le, le roman d'un point de vue anarchiste parce que ben, c'est l'histoire de ma famille, puisque moi, je suis, je suis originaire de Catalogne. Et il faut savoir que l'enseignement, pour les anarchistes, c'est très très important. Ça fait partie de faire, euh, voilà, des, des chevaux de bataille de l'anarchie. Pour l'anarchisme le plus important, c'est pas, pas de prendre le pouvoir, mais c'est de changer les hommes hein, et de Faire prendre conscience aux gens de, de certaines réalités pour qu'ils puissent voilà, pour construire une société meilleure. Donc l'enseignement est un combat, est une lutte. Alors dans ces années-là, il y a un personnage qui, qui, a, qui a beaucoup compté. Il s'appelle Francisco Ferrer. Hein. Francisco Ferrer, c'est un pédagogue euh, qui, qui, qui a inventé ce qu'il a appelé l'école moderne. Hein. C'est un peu le, le précurseur de, de, de l'école de freiner, hein, c'est le précurseur de Célestin Freiné. Hein. Euh, en, en donnant voilà euh, toute sa place à l'enfant, à s'adapter au rythme de l'enfant, en accordant une, une importance euh, voilà à la sensibilité de l'enfant, enfin tout ce qu'on connaît de l'école freinée. Euh, Francisco Ferrer a un peu été l'inventeur de tout ça, et il a fini en martyr puisque on s'est servi en Espagne en 1909, je crois, hein, si je me souviens bien, d'un épisode triste, un triste épisode de l'histoire d'Espagne où on, on, on a, on a on a, poussé les, on, a, on, a, on a engagé les, les, les, les jeunes Espagnols à aller se battre dans, le, dans la guerre du Maroc et ça a donné lieu à un mouvement de révolte hein, dans les ports de Barcelone, dans le port de Barcelone notamment. Et on a accusé Francisco Ferré d'être l'initiateur, de, de, un des initiateurs de cette révolte. Ce qui n'était pas du tout, mais ça l'a conduit quand même à se faire fusiller euh, euh, sur la colline de Montjouïc. Voilà. Donc c'est un martyr de l'éducation. Et donc dans mon roman, on voit comment euh, dans les milieux ouvriers, anarchisants, euh, ben, on essaie d'enlever de, les enfants aux griffes du, des curés hein, pour employer un langage là, qui était le propre des langages en de l'époque pour, euh, voilà, pour leur donner des chances de, de, de, de, de, de s'engager dans un autre parcours grâce aux Athénées, aux écoles du soir où on apprenait autre chose que ce qu'on qu apprenait à l'école des curés. Donc une autre un peu question qui est très présente quand même parce que il euh, y a donc, très jeune, il travaille à l'usine. La question des conditions de travail de la journée de 8 heures apparaît quand même comme quelque chose qui revient régulièrement. Donc il y a quand même euh, ensuite avec la République, euh, cette journée de 8 heures arrivera. Je tiens à dire au passage quand même que la République, c'est... Euh, permet le droit de vote aux femmes, ce qui arrivera bien plus tard en France euh, et dans d'autres conditions, mais quand même, euh, là, le droit de vote est accordé, bon, un certain nombre d'autres choses. Et y compris, on a un moment où tu le décris assez bien, euh, dans un pays où il n'y a pas de séparation de l'Église et de l'État, un affrontement sur bon, ce que tu racontes sur Santa Cologne, euh, avec l'illumination et ainsi de suite, donc un affrontement entre je dirais la raison, les lumières et euh, l'obscurantisme religieux mmh. avec une bataille sur un pont. Je pense c'est une image euh, pour toi. Mais donc là, on a ce moment là où on sent qu'il y a une poussée des idées qui bon, vont retrouver un peu les idéaux de la Révolution française, d'égalité ou autre, et des perspectives. Donc peut-être y revenir un petit peu, sachant que euh, le mouvement ouvrier de l'époque, euh, les forces syndicales, politiques, N'était pas celle qu'on peut connaître aujourd'hui exactement en Espagne, ce qui existait réellement à ce moment-là. Euh, oui, alors par quoi je commence ben, la, la, la guerre, la guerre d'Espagne, c'est une guerre complexe, hein, c'est une, une guerre de classe, c'est les, les riches contre les pauvres, c'est une guerre idéologique, hein, comme on a dit tout à l'heure, avec les différentes théories sociales du XXe siècle, qui se sont affrontés. C'est une guerre de, de nationalité hein, avec euh, un pouvoir euh, centripète qui va s'affronter à des, à des forces centrifuges hein, comme la Catalogne, le Pays Basque, l'Astoria, la, euh, l'Andalousie, hein, qui ne veulent pas être soumis au pouvoir de la Castille. Hein, c'est aussi cette guerre-là. Et c'est aussi euh, une guerre de religion. Euh, moi, dans mon... Dans mon roman, j'ai choisi aussi, encore une fois, la littérature c'est subjectif, hein, j'ai choisi de privilégier l'aspect guerre de religion. Donc effectivement, y a, y a, ça, parle beaucoup, ça parle beaucoup du, du catholicisme. Donc euh, ce que tu décris sur le pont, c'est les premières escarmouches, on va dire, de, de, de, de ce qui allait devenir quelques années plus tard, ce qui allait être beaucoup plus tragique quelques années plus tard, parce qu'à ce moment-là, les, les affrontements entre les idéologues de la religion qui étaient le plus représentés par le, le mouvement carliste, hein, on va dire, qui, qui revendiquait le, le Christ roi, là, qui, qui, qui, qui défendait une branche minoritaire. Bon, C'est un peu compliqué, on ne va pas rentrer là-dedans, mais qui défendait une branche minoritaire là, de, la, de la royauté. Contre celle des, des Bourbons, hein, mais qui étaient surtout des, des, des combattants du Christ, hein, donc qui, qui étaient terribles parce que, comme tous les idéologues, hein, ils, étaient, ils étaient emportés par leur, leur foi. C'est Voltaire qui a dit euh, si vous réussissez à faire croire des, des hommes des absurdités, vous allez pouvoir leur faire commettre toutes les horreurs, toutes les horreurs que vous voulez. Hein, voilà. C'est un peu ce qui se passe en Espagne, c'est ce à quoi on assiste maintenant aussi avec l'islamisme, et c'était un petit peu le lot aussi, des, un petit peu, c'était beaucoup le de l'eau aussi, de ces ces de comme on les appelait, hein, en Espagne. voilà Et donc, euh, ce que je décris dans ce premier tome, c'est les escarmouches. C'est des choses qui, dans le roman, sont traitées de manière un petit peu légère, hein, finalement, parce que le curé, ben, il a baptisé quand même tous ces tous gamins, hein, parce que même les anards, ils sont passés à l'église. Et puis, finalement, ils, étaient, ils ont été formatés à l'école du christianisme. Hein. D'ailleurs, ce qui m'a beaucoup intéressé, et avec Maria, on en parle souvent, hein, c'est la... C'est la, la symétrie, de, de, un certain, dans un certain sens, entre le mouvement anarchiste espagnol et, et le christianisme, hein, où il y a, y a toujours y a, y a cette espèce de quête de l'idéal, hein, avec parfois un oubli des réalités, hein, et, et, et un mysticisme aussi, hein, un mépris de l'argent, enfin, tout un tas de choses qu qui, qui les font se rejoindre, hein, mais qui les ont fait s'affronter aussi euh, sans, sans, sans pitié. Juste quand même une dernière chose avant qu'on se sépare, parce que <rire> comme tout, mm, euh, c'est quand même euh, prendre le, le sens dans le roman, même si c'est des choses mais qui plantent vraiment bien, euh, de mon point de vue, le, les décors, les situations et, et les personnages sont autour. C'est par exemple indiquer qu'il euh, y a les élections municipales, qui sont des élections municipales hein, en 31. <rire> Globalement, les Républicains gagnent. Et euh, Alphonse XIII, les Bourbons, donc euh, tradition française qui a une grande continuité en Espagne, euh, part, <rire> c'est-à-dire le roi part. Il n'abdique pas, mais il part. Donc on sent que là aussi, ces questions-là, déjà, république, monarchie, quel type d'État, sont très présentes et autour de tes personnages et euh, dans le, le, le contexte de, de, de la situation. Et, et, et c'est bien vu de, de, de l'intégrer dans une dimension... C'est ça, je pense que à la fois des personnages très construits, mais sur un fond social qui reflète bien une époque et les enjeux de ce moment là. Parce que bon, on voit là en Espagne qu'il y a Juan Carlos qui est un mafieux et, et les Bourbons sont toujours là mm -hmm. dans l'état espagnol. <rire> voilà donc, euh, Maria. Alors pour euh, pour poursuivre, pour poursuivre euh donc, euh, l'idée que tu viens d'émettre, euh, et avant de clore euh, cette soirée euh, par une dernière lecture de texte qui sera en écho aux questions que tu as posées, euh, euh, Francis, et aux réponses qu'a donné euh, Patrick, euh, eh bien, moi, j'aimerais dire hein, qu'effectivement, euh, Patrick, dans son roman, fictionnalise l'histoire. Simplement, il donne une voix aux sans-voix. C'est-à-dire, c'est une multitude de petits personnages hein, ou de personnages hein, qui sont en fait le reflet de cette société espagnole multiple. Et là, ils deviennent acteurs de leur propre vie et acteurs d'un changement, même s'il y a une dimension tragique, même si euh, le deuxième tome euh, nous ouvrira un autre espace. Mais il y a vraiment une fictionnalisation de l'histoire avec un grand H à partir d'une multitude de petites histoires. Et j'espère vraiment que l'on vous aura donné envie de lire ce livre parce que vraiment, nous n'avons fait qu'effleurer tout cela. Le dernier texte, avant de donner le dernier mot, bien sûr, à Patrick, euh, et qui sera lu par Violette, est Tuer es le curé. La Monse venait de pénétrer dans l'église de la Maria Santissima. Elle marchait la mine contrite en direction du confessionnal. Elle avait commis une grosse, une très grosse bévue. Elle avait trompé Ramon. Enfin, pas complètement. Elle n'avait pas été jusqu'au bout, mais elle en avait tellement eu envie qu'elle se sentait tout aussi coupable. Quand elle se serait repentie auprès du père Agustin, cela irait certainement mieux. Elle pourrait à nouveau regarder Ramon dans les yeux. Mais là, pour l'instant, elle avait l'impression que le diable était toujours sur ses talons, ou même, pour dire la vérité, encore en dessous de sa jupe. Elle avait rendez-vous à 4 heures. Elle frappa à nouveau avec son index replié contre la grille de l'isoloir. Que fichait ce bon Dieu de curé Aussi bien il ne s'était pas réveillé de sa sieste la Montsé s'apprêtait à ressortir de l'église pour aller sonner à la porte du presbytère, quand soudain elle entend résonner des pas dans la nef. Une voix véhémente retentit dans la pénombre. <t> « <'en> Où est-il passé, nom d'un chien ?» Elle n'était apparemment pas la seule avec qui Mosène Agustin s'était mise en retard. « Dès qu'il montre son nez cet enfoiré, je lui fais sauter la cervelle. » Oups elle n'avait pas l'air d'être ce qu'elle croyait. » La Monsé instinctivement se recroquevilla sur elle-même. Les pas se rapprochèrent. Quatre silhouettes masculines, non cinq, surgirent au milieu de l'allée. Celle qui marchait en tête avait un pistolet au poing. « Il a déguerpi !» Monsé reconnut Hannibal Bacardite, un agité du bocal qui avait travaillé un temps au Mecheres avec Colette. Il a dû nous entendre arriver, dit le deuxième gars derrière, armé quant à lui d'un gourdin propre à assommer un bœuf. Ça a l'oreille fine, ces animaux-là. La monsée se tassa encore un peu, derrière le confessionnal. Elle ne pensait plus à présent à ce qu'elle avait sous sa jupe. Hannibal et ses acolytes, c'était clair, voulaient faire la peau au père Augustine. La Monse aurait voulu être une souris. Elle se demandait quelle était la prière la plus indiquée pour cela, euh, devenir invisible. Quand voilà que celui que tout le monde attendait finit par apparaître. Aïe, aïe, aïe, se dit la Monse. Mossen Augustine avait-il appris lui aussi la nouvelle du coup d'état Il marcha, en tout cas en direction du groupe. Il s'arrêta en face d'eux. « Qu'est-ce que c'est que ce raffus » dit-il en les dévisageant l'un après l'autre, comme s'il essayait de se remémorer la dernière fois qu'il avait vu chacun d'eux dans son église. « Il paraît qu'on me cherche ?»« Oui, nous te cherchons, c'est la révolution !» Monsène Agustin continuait à ne pas se désarçonner. « La révolution, rien que ça !» Il montra du doigt le pistolet d'Hannibal. Et on peut savoir qui tu as l'intention de tuer en premier ?» L'autre resta un instant immobile. Sa détermination s'était effacée de son visage. « L'idée de désinguer le curé qui vous a baptisé est une chose, mais une autre de le faire pour de bon. » Comme il ne parvenait toujours pas à répondre, Hannibal se tourna vers ses camarades. Eux non plus, à présent, n'avaient plus l'air très sûrs de leur intention. « Alors, je dois dire mon pécavie ou pas Dépêchez-vous, je n'ai pas que ça à faire. » L'annibal finit par abaisser son pistolet. Il jeta un regard furibond à mossène Agustine. Ne t'en fais pas » grommela-t-il entre ses dents. « On va revenir, tu ne perds rien pour attendre. » La Monse poussa un ouf de soulagement. Hannibal et ses comparses sortirent de l'église. L'avant-dernier de la bande en crachant au passage dans le bénitier. Et le dernier en y trempant ses doigts dedans. Patrick, donc la soirée touche à sa fin. Deuxième tome attendu. La page Facebook pour l'eau des deux rivières. Le mot de la fin. Le mot de la fin alors, qu'est-ce que je vous dirais comme mot de la fin <rire> Donc, euh, ben, ce premier tome, euh, en réel, euh, on pourrait dire que pour, euh, pour envoyer euh, au, au texte de, de, de Malraux, l'espoir, le, ce, ce premier tome, c'est le, le tome de l'illusion. Hein. Et puis, le second tome qui va suivre, qui, qui s'appellera donc l'eau des deux rivières Colette, hein, la deuxième rivière là, qui va. Qui va qui va, constituer, euh, qui va constituer le fil du destin. Euh, le deuxième tome, ça va être euh, le, le roman de la désillusion, parce qu'après les illusions, euh, dans l'histoire des hommes, il y a vient souvent la, la, la désillusion, malheureusement. Et les voies de salut, là, donc, euh, ne vont plus être collectives, mais elles vont être individuelles. Mais comme je suis quelqu'un d'optimiste, je pense que si on n'arrive pas à se sauver collectivement, on peut toujours se sauver individuellement. Euh, voilà, donc euh, c'est de ça que va parler le, le deuxième tome. Euh, et puis, pour être encore plus optimiste, je, je reviendrai sur le texte précédent qui, qui complète. Finalement, on peut le lire avant ou après. C'est « La Bresse des Coquelicots ». Le titre de « La Bresse des Coquelicots », je, je l'avais tiré d'une poésie, hein, euh, je trouvais que c'était une jolie phrase. Et puis pour moi, ça évoquait aussi la braise, c'est quelque chose qui, qui, est, qui est mort, mais qui est pas tout à fait mort, qui peut toujours repartir. Voilà. Et donc, l'histoire de l'anarchisme espagnol, la belle histoire de l'utopie, de, de hein, du rêve, du rêve qui a été poursuivi ou qui a presque été touché du doigt, on va dire, hein, au cours de cette révolution espagnole. Ben, il, il, est, il est mort certainement hein, parce que le temps est passé qu'on vit notre époque mais les braises sont toujours là et peut-être qu'en soufflant dessus, ça pourrait repartir. Yeah, ça sera le dernier souffle. En tout cas, pour, juste pour la carmagnole, nous tenons à remercier Patrick, Maria et Violette d'avoir bien voulu venir ce soir et participer avec nous. Merci à vous. Au revoir, à bientôt. <rires> Junio levantaux! Grand tormentas tasse sin oscuras nos me janscuras no aunque nos esperen dolor y la muerte contra el enemigo nos manda el deber el bien más preciado es la libertad hay que defenderla con fe y con valor alzan la band revolucionaria Que lleva el pueblo a su emancipación Alta la bandera revolucionaria Que en el triunfo sin cesar no llevan tos Negras tormentas agitan los aires Nubes oscuras no en ver Aunque no se ahora. Y a otra la